Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on va faire une petite intervention sur un nid de frelons asiatique. Alors, il est placé mais vraiment un endroit particulier quand même hein. Pour vous dire qu'il s'installe partout Donc je vais vous montrer ça, après je vais m'habiller, on va traiter ça Et Voilà, hein. donc euh, comme d'habitude hein. Je vous montre ça, vous êtes prêts Vous voyez voilà, le camion Il est là, dedans. Pour faut rentrer par l'extérieur et il y a un nid de dedans. Donc euh, ben, il y a eu des piqûres, hein, normal. Hein. Les gens qui sont allés poser un carton dedans, ils se sont fait piquer. Allez, je m'habille, je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on y va. Allez, on va au camion. On va regarder ça. Bon ouais, un petit figui à côté. Une habitation ici. Une autre habitation un peu plus loin là-bas. Une habitation ici. Et à côté, il y a un peu la fête, on dirait. Alors regardez où il est venu. Les gens viennent ranger des choses. Ah, il s'est placé juste là. Donc la moindre vibration au niveau de, du véhicule, ben, vous avez les frelons qui s'énervent automatiquement. Bon ben là on va les. On va aller les traiter. Comme d'habitude. Ça commence un peu... Je pense qu'ils m'ont repéré, ça y est Donc voilà, le asiatique, il est partout, partout, partout Dans un camion, franchement, franchement. Il déconne quand même, il déconne. Essayez essayer de trouver ça. Des attaques et des attaques. Il y en a un là qui veut être sur la caméra. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Alors, moi ce que vous en pensez quand même Vous trouvez pas ça abusé hein, Dans un camion eh, Dites-moi-le dans les commentaires si vous trouvez ça abusé. Et aussi, n'oubliez pas de regarder les sondages. Dans... Allez. Voilà. Encore un île frôlant dangereux, encore un frôlant que des délais à chasser. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous lire un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les délais.